ouh jour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 20 mars 2023. Réumi quotidien revient essentiellement sur la 23e session de l'Assemblée générale du mouvement des entreprises du Sénégal. Le MEDES qui tient son bilan selon la une de ce quotidien. Dans les colonnes du journal du groupe Réumi Network, le président Banik Diop rappelle que cette Assemblée générale est un moment de communion pour le MEDES, marqué cette année par la combinaison d'une série d'événements qui interpellent le secteur privé national sur la nécessité de porter la locomotive motif d'un développement économique et social du Sénégal dans un contexte politique mondial de plus en plus marqué par la stratégie de développement endogène des pays ou des continents. Or, fait-il remarquer, cette tendance pourrait isoler les pays du Sud et surtout de l'Afrique à la quête de leur souveraineté au plan économique alimentaire et sanitaire. Venue présider cette 23e session de l'Assemblée Générale du MEDES, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social a réaffirmé que le MEDES est un partenaire de choix dans les intenses transformations en cours par le biais du plan Sénégal émergent et le pape Doza. Se prononçant tous deux sur la situation politique du pays, le président du MEDES dira, je cite, L'économie doit reprendre sa prééminence sur la politique, ce qu'a semblé confirmer la présidente du HCDS, Innocent qui a haussé le ton devant la menace de chaos qui guette le Sénégal. Et c'est le moment choisi par Bisby le jour pour alerter sur une atmosphère toxique qui prévaut depuis les violences du 16 mars. Dans ce journal, Pastef exige le passeport de son coeil l'Untine plaide pour son évacuation sanitaire. Et en plaidant pour l'évacuation sanitaire d'Ousmane Sonko à l'étranger, Aluntine conforte PASTEF, selon sud quotidien. L'observateur dévoile pour sa part les obstacles juridiques à cette évacuation de Sonko pour soucis sanitaires et alerte signale des questions autour de la tenue du procès du 30 mars face à l'état de santé d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, que yorbi -Yor voit seul contre tous, indiquant que face aux persécutions du régime, ses proches brillent par leur inertie. La traque des proches et sympathisants d'Ousmane Sonko se poursuit pendant ce temps, semble dire libération qui signale une vaste traque déclenchée, constituant ainsi la prolongation judiciaire des manifestations de jeudi dernier. Ce journal fait ainsi état de plus de 400 arrestations enregistrées depuis le 16 mars dernier. Détenus au commissariat central, 50 personnes dont Walidjouf Djouf seront déférées ce matin et le syndicat autonome des agents des impôts et domaines exige sa libération dans ce journal où le QCMs et le QCMs authentique annoncent aussi des perturbations dans le système scolaire pour dénoncer les arrestations d'enseignants et d'élèves. Wolf quotidien aussi nous apprend l'arrestation de Cheikh Diagne et Karim Krumkak placés en garde à vue pendant que Maître Chernias dénonce l'acharnement sur Wolf et exige la libération de Pam Gay. Il se radicalise et menace, note par conséquent ce journal. Réumi quotidien déduit de tout cela que la vague d'arrestations après les événements du 16 mars se poursuit avant d'aller au-delà des faits dans l'affaire Mambeignan-Sonko pour signaler des manœuvres tous azimues. Vox Populi aussi évoque des manœuvres face à la calmie suite au déclenchement du mortel combat entre Sonko et Maki. Sonko qui s'émure dans un silence stratégique et Maki qui s'affiche fait remarquer Vox Populi pendant que Lass parle d'opérations de com ou tests de popularité, évoquant aussi cette sortie de Maki Sal qui s'est offert une balade dans Dakar en compagnie de la première dame. Lasse livre aussi la sentence du juge Dembok Kandi sur les tensions politiques, le processus électoral et l'indépendance des magistrats. Et dans Besby, il affirme sur les tensions politiques, avoir écrit acquis de droit. Pendant ce temps, Biran Rudiolo, secrétaire général adjoint de PASTEF, est venu debout contre le gouvernement dans réumi quotidien qui rapporte son compte oral sur Réumi TV et radio samedi dernier. Ce proche d'Ousmane Sonko n'a pas caché son amertume face à la persécution que subit Ousmane Sonko qui aurait été aspergé d'une substance jugée dangereuse et Biran Khoudiolo déduit de tout cela que Sonko est victime d'une tentative d'assassinat. Du côté de Benobok Yakar, l'on est tout. Toujours tenté par la troisième candidature semble dire l'évidence qui rapporte les propos du premier ministre Amadouba au meeting régional de Beno Bokuyakar Kaolak où il a affirmé, je cite, Maki est notre candidat en 2024. Ce que l'enquête appelle apologie du prochain Kenkana et le quotidien ont déduit qu'Amadouba presse Maki pour sa déclaration de candidature. Il lui demande de se déterminer rapidement dans les colonnes de ce quotidien pendant que dans celle de Vox Populi, l'on livre la profession de foi d'Abdoulmbaye choisie comme candidat à la Présidentielle par la plateforme Appel 2024. Mamadou Diallo, lui, indique dans ce même journal qu'il compte mettre fin au présidentialisme obscur qui plonge des centaines de milliers de familles dans la pauvreté. Le quotidien national, le soleil, pendant ce temps, évoque la stratégie de souveraineté alimentaire et signale plus de 1000 milliards de francs CFA pour la vallée. Et Dakar Times livre les contre-vérités d'Alain focal sur le président Alpha Condé concernant le dossier de Rio Tinto. Le trésor guinéen a bien reçu les 700 millions de dollars affirme ce quotidien. Plusieurs quotidiens nous apprennent. Le rappel adieu du maire de Fannes. E. Amiché, Palassombe, a été fourroyé dans son appartement. Rapporte enquête. E. Père, son maire, note pour sa part, Besby le jour. Et cette note triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.